Ok aujourd'hui on est à Strasbourg avec euh, toute la team et on a essayé de bouger un peu dans la ville mais il faisait super chaud et on n'était pas super inspiré Ça va les gars Ouais super Alors, Alors le projet c'est de faire euh, duck chat là sauf que c'est en diagonale et il euh, y a des petites lettres sur les murs qui niquent un peu les mains Ciao Mais surtout ouais c'est en diagonale mais en fait j'ai tellement vu ce spot en vidéo et je me suis toujours demandé pourquoi personne fait le dubstep et tout, et j'avais jamais vu pourquoi. Du coup, je comprends un peu mieux, mais j'ai quand même envie de le faire. Du coup, euh, je vais. Essayer. Je comprends pas pourquoi personne ne le fait. Ouais, je comprends pas. Bah oui, parce que ça me paraît plutôt simple. C'est genre de début et de fin de session. Début fin. <rire> ça vient d'arriver. <rire> il voilà. ah, euh, est au main. Voilà. C'est les lettres ça. Mais, mais tranquille. Mais, maintenant tu peux aller manger. au. aura Strasbourg. Yeah, aura Vier, merci. Tu <rire> méritais le repas. Donc on va aller à un petit spot pour ceux qui n'ont pas Le spot qui s'appelle le. Jardin des, deux rives. le jardin. jardin des deux rives. Jardin des deux rives. Jardin des deux rives. Ok, tu vois. Et, euh, et on vend des petits t-shirts pour ceux qu'on peut entendus. Donc voilà, on va partir dans 5 minutes, 5-10 minutes. Tu veux quelle taille, La Mathieu, là simple. On s'est dit qu'on allait essayer de cliffer dans le Rhin. Et on s'est fait conseiller par les locaux. Ils nous, ont, ils nous amènent à un petit spot où il y a un pont. On va faire une petite coulée, et après on va y aller. Il y a un mec qui a ramené du matos de Rob swing aussi. Du coup, normalement, euh, on va peut-être installer un Rob Swing. Déjà, pas le fond Attention les vélos oh, Excusez-moi. Je vais taper, je vais taper. Je vais C'est le fond de vélo là, pour, <rire> pour moi. <rire> je suis vraiment désolé, je souhaite <rire> une bonne rumeur. Il n'y a pas, pas de soucis au ballon. Non, mais c'est des ballon, ça se trouve en fait. Ok, mais ça, c'est trop stylé, stylé. Oui. Mais c'est quoi, il cool, ouais, y a un gros swing-case là le robe swing, ouais. oui. ah, Mais on va se prendre une poutre. Moi hein. ouais, je pense qu'on devrait plutôt l'attacher là-bas. Ouais. Et ou partir, partir, partir genre de là là. Ou... Partir là où il est, Chukai là. Lettre, est chaud. Ouais, vous partir de là là, du milieu. Oh. Yo. Oh. Oh. Oh. Ça oh. va ou quoi Super. Lui il a mis sa chaussure, du coup il peut pas faire toucher l'eau. Sinon il aura plus de chaussures. Oh, j'ai pas envie qu'elle aille dans l'eau. Ouais, bah il y a 12 mètres. Ah je cherche pas un fonction de 10 mètres Ah oui c'est ça le problème ouais, je, vais. <rire> <rire> je crois que c'est est désidé C'est vrai que c'est pas ouf Parce qu'en que, en fait on a fait un test Et genre quand euh, le truc il ressort de l'autre côté Et genre je sais pas 2 euh, mètres On est à 2 mètres de la, fin, de la fin du pont là. Ouais mais on lâche plutôt Mais ça fait, ça fait peur hein Ah par rapport au pont oui! Moi je pense que c'est chill ça. Ça c'est pas grave. C'est quoi toi ton danger? Bah c'est juste que c'est haut. Ouais c'est haut mec. C'est juste que c'est haut. Et que genre la corde elle est pas fixe. Du coup j'y vais y avoir un à-coup de ouf. Et il va falloir tenir de ouf. Ouais il va tenir fort. Après elle est déjà tendue du coup ça va. Vas-y commencez là. Ouais il y a foufou. What? Chou! Ça c'est une coulisse. Tu peux en faire une là-bas là? Vas-y encore! C'est super ce que tu fais mec, <rire> tu fais un travail formidable hein, sache-le Là tu peux couler ouais c'est super mec, ouais, c'est super, c'est super beau vu ici, frérot Il <rire> Ok, y a pont, est il y a du fond, oh, c'est sûr Attends, mais c'est impossible les gars Mais si, tu te lâches, juste lâche-toi bah, bah alors, tu sauves tout le monde et... Allez, j'ai Allez. Allez. Je te lâche pas Allez. Oui. Bon en clair Flo il va tester le rope swing Mais avec son, sa blessure au genou de Depuis cette dernière opération il a pas refait De saut de plus de genre 8 mètres Du coup ce qu'on va faire c'est que Il va faire le rope swing le bateau. Il va revenir Et il va partir au moment où il le sent Pour qu'il y ait un peu moins d'impact Mais on a peur qu'il retouche la, la poutre non, euh, Donc normalement au niveau physique Il n'y a pas de problème Mais je vais me mettre en safety quand même <rire> ouais. Tu C'est sens comment Flo impression Bon en vrai ça va le faire hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. <rire> C'est vrai. Tranquille. Ouais What Non Ok c'est la fin frérot, c'est la fin Merci les gars Oh putain Oh non Voilà, Wizzy ça fait des dingues Ah bah c'est bon Je crois que la corde élastique c'est pas une bonne idée Ouais c'est chaud Tu le meilleur des Tu t'équilibres en l'air, tu vois, tu peux utiliser tes bras, tes mains, et quand tu vois l'eau arriver, hop, tu te contractes, et que tu, tu, tu remets tout comme ça et tu laisses pas tes bras. Et normalement, ça va bien se passer. 4, 3, 2, 1, let's go! Attends, Attends, on va on va un Mais non Ça va le ça va y aller. Let's go, let's go Let's go, let's go Bon on va décaler du pont parce que il y avait les flics allemands de tout à l'heure qui étaient là et du coup ils vont probablement appeler les flics français donc on va filer mais c'était une putain de session c'est incroyable de faire un robsong de 12 mètres même si je l'ai pété j'ai kiffé la police allemande était trop cool et là la police française bah elles sont pas cool. Et du coup bah on bouge de spot. -tous. Allez on file on file go go go go go go. Bon là c'est incroyable parce que on vient juste de partir du pont et les flics ils arrivent sur le pont et je pense qu'ils commencent à comprendre que bah ils sont un petit peu à la bourre. Ils ont loupé le timing et là on est incognito, on est insoupçonnable. Je suis de la salsa wow. avec ton pote Léo. Il est trop chaud. Je suis pas ça sûr ouais. que ce soit Léo. C'est pas Léo ça Je crois que c'est Cédric. Tu <rire> <rire> vis comment il est heureux est Cédric est Cédric il <rire> est pas heureux. Mais... Cédric c'est mon étudiant en salsa. <rire> tous les mercredis. C'est chaud. Les flics ils sont en train de monter sur le pont alors qu'ils nous ont clairement vu partir. On est tous torse et tous mouillés. Je comprends pas. C'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur. Oh, oh, il a, oh il a pris Jesus. en marche Vas-y à moi Ok à toi Cheese! Bon, et bah merci à tous d'être venus euh, à la jam, on s'est bien marré franchement ça fait plaisir, il y a une belle commune à Strasbourg. Merci au mec qui a fait la coulée, il est là, Mathéo, tu régales. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mais où est-ce qu'on a encore débarqué là Qui nous invite Où est-ce qu'on va dormir ce soir Je sais même plus, ça, ça s'enchaîne de ouf. Olé Voilà mec, ouais, mec. Il y a des énergies de ouf ici. Bienvenue, fais le tour. Oh. Oh. oh. Ok, deuxième essai. On continue. Oh, ouais. C'est bon, j'ai eu de la batterie. Et moi, je me suis perdu ouais, dans la maison. On y immense. On Il est, aussi. On est aussi. Lui, Pablo. Oui, lui c est c est Pablo. On, on maison mec On peut filmer ou pas Oui tranquille Ok Ok Tu nous <rire> présentes un peu Ouais après je suis un peu perdu déjà moi mais... <rire> Par là Ok Parce que ce qu'il y a le plus important c'est les cuisines Ok Tu faire à manger Et là Vlad là... Vlad <rire> il est dans le mur Putain j'ai éteint le... Putain j'ai éteint le gaz pour Non mec Ah j'ai éteint les deux gaz D'un ben. coup Mais fais attention hein Mec il y, des... y a des esprits dans cette baraque C'est vrai Je te jure mais tu sens rien moi Tu, tu, tu sens, sens pas la vibe un veux. peu là. Non vraiment pour moi c'est une maison normale Sinon j'ai toujours habité dans des maisons euh, habitées Mais... Habitées... Vous sentez-vous ou quoi ouais, Je, je sens rien moi Non vraiment je sens que dalle non plus J'ai l'impression que je vais voir un Disney Putain Les Les des gros Disney, chassons, là. Disney. Ah ouais... Ma mais maison c'est ouais. un Disney <rire> Bah ça fait plaisir, <rire> bah, ça fait plaisir. <rire> Ouais en vrai c'est un peu C'est un Disney à l'ancienne... Bon, on est à côté de Strasbourg et on est avec euh, des gars qui sont bien des terres ils ont set up un énorme rope swing sont en train de nous montrer ça ça va bientôt partir en démo ils sont ultra organisés il y a le rope swing une autre corde pour attraper le rope ça va être bien cool on l'a déjà fait c'est bon spot c'est une vraie jungle. Mais oui, là, t'as rien là, là, c'est une Tu C'est une petite voiture automatique. Mais bah, oui, mais vous êtes trop exigeant avec moi. <rire> allez. Mais c'est une forêt tropicale. Comment tu veux que je trouve un chemin là-dedans comment, co comment on va faire en Thaïlande Bah oh. <rire> Où ça, Florian <rire> La session est assez courte, on commence à entendre de l'orage. En ce moment, les sessions, ça dure pas très longtemps en vrai. Genre d'échec. Let's go! Ça va là la position? Ça va, ça va là la position. J'attends le drone, les gars. C'est comme ça. C est, ce sera une seule. Allez, <rire> hey, ready? ready dude. Rolling! J'arrive. Ça va en ville, quoi. Oh, oh je le préfère encore à celui de Grenoble Non, non C'était vraiment cool Il lance putain de bien mec Il y a un bon swing, je kiffe trop Oh jeez Et du coup bah... Euh... Pour euh, le nouveau drop, on a sorti des petites casquettes avec pour la collection Deepwater <rire> Et bientôt il va y avoir un gros restock de toute la collecte Deepwater et du coup il y aura des petites casquettes euh, en plus So it's to do. Parce que je l'avais déjà fait, c'était super bien passé, donc je me dis, ouais ça va, je lance. Ouais, groupé après lay. Ouais, ça va Et je déjà fait deux fois et c'était nickel, je me dis, ouais, c'est bon. et non. Non mais ça va, ça va. C'était bien Ça réveille, mais c'est bon. Moi, c'est la fin du Tour de France pour moi. Au revoir, les copains. Je pas être uniquement, mais la